On va relever le pluviomètre. Ce que je suis en train de faire, c'est un geste que font 3000 bénévoles actuellement sur le territoire français pour relever la pluviométrie tous les matins, nous la noté et ils nous envoient le relever tous les mois, ce qui a apporté un plus à Météo France. 3,1, donc ce fait que la semaine dernière, il est tombé mm, euh, 11 mm3. Météo France c'est un service public de météorologie nationale donc on a une mission de service public météo qui consistait à assurer la sécurité des personnes et des biens et dans notre approche météo il y avait vraiment cette approche de terrain ce contact local auprès des différents usagers possibles que ce soit des pratiquants ou des professionnels pratiquants de sport ou professionnels de la route du transport ou autre donc cette proximité là n'existe pas plus dans le nouveau schéma d'organisation de l'établissement, ou quasiment plus. Le point d'entrée maintenant, c'est essentiellement les outils Internet, des, des, des données assez automatiques et des données très déshumanisées. La création de connaissances météo, elle repose que sur des investissements publics, parce que ce sont des investissements très très coûteux. Donc satellites, radars, euh, calculs. Donc ça, seuls les États sont capables de les financer. Et la météo est devenue un marché. Et ces marchés euh, attirent les prestataires euh, météo euh, de droit privé, qui trouvent là moyen de faire des recettes euh, conséquentes. Nous, l'approche service public, c'est pas ça. L'approche service public, c'est mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Ça nous semble tout à fait logique que la plus petite commune du territoire ait accès à la même information que la grosse métropole à un coût identique. C'est notre vision à Solidaire Météo d'un service public météo qui n'est pas celui vers lequel la direction veut nous emmener. Changement climatique, précarité sociale, solidaire, défend des services publics pour toutes et tous et pour tous les territoires.